Aujourd'hui, direction Paris pour une petite surprise. Suivez-moi. Je vous emmène bosser à Paris, ici, chez BFM TV. Bonjour. Bonjour Monsieur. <rire> Bonjour Géry. Enchanté. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Voilà, je suis sorti de chez BFM, la première télé d'info de France et ma première TV, impressionnante quand même. Merci à Alexandre, Marie et toute leur équipe, c'était top. Et si je viens bosser chez vous, par contre, euh, il faudra prévoir un peu plus d'eau, des litres d'eau, parce que j'en consomme beaucoup j'avais la bouche un peu sèche. Merci de votre indulgence, à bientôt. Abonnez-vous à la chaîne et likez les vidéos. Ciao